Survol de la plateforme Quizzes. Tout d'abord, c'est possible de chercher des jeux qui sont déjà créés par la communauté. Alors, si je cherche les animaux de la ferme, par exemple, je vais trouver plusieurs quiz déjà prêts à être utilisés. Alors, on peut regarder les questions et acheminer aux élèves telles quelles, ou on pourrait également copier et éditer le quiz avant de l'acheminer aux élèves. Sur la gauche, on observe le, la possibilité de créer de nouveaux quiz ou une nouvelle leçon. L'onglet « Explorer » vous permet de chercher des jeux déjà créés par sujet. Dans ma bibliothèque, c'est à cet endroit que vous allez trouver les jeux que vous avez créés dans le passé. On peut également obtenir des rapports sur la performance des élèves. C'est possible de créer des cours. Et finalement, vous avez accès à vos paramètres. On peut classer nos Quizzes par collection pour faciliter le repérage. On a accès au profil également sur la gauche. Enfin, on peut se déconnecter simplement de la plateforme.